Même si tous les chiens ne sont pas forcément amis avec les humains. Dans ce petit village du nord du Portugal, d'autres espèces cohabitent avec nous. Cette truie et sa copine sont des voisines bien traitées. Elles sont arrivées ici par une tradition réhabilitée. À la Saint-Antonio, une petite truie appelée Tonino est nourrie par tout le village pour être ensuite tuée afin d'aller dans l'assiette d'un gagnant. Ils faisaient la, la... les enchères. Les enchères. Les enchères. Euh, la personne qui, qui donne plus de, de, de restait avec le, le, le porc, qui était grand. Il le tuait pour faire... Euh, pour faire... Euh, pour manger, non Sauf que les enchères ont été remplacées par une loterie. Les traditions se perdent et renaissent, et parfois se transforment, grâce à la réaction de la gagnante de cette truie, qui a surpris tout le village. Pourquoi vous avez décidé de ne pas euh, manger, tuer ni manger euh, Tonino Pourquoi que ne voulait pas manger ni le tuer Je ne suis pas très amoureuse de ça. Au coste des animaux, je ne veux pas le tuer. Il est très faim de, des animaux. Euh, Tous les animaux ne euh, voulaient pas le tuer. Ce n'est pas facile d'aller euh, contre une tradition Qu'est-ce qui vous a donné le courage de dire non Entendeu? Não. O um, que é que lhe deu o coragem de ir contra uma tradição? Acho que as pessoas também não iam gostar que, que, as, que matássemos, porque toda a gente aqui gostava dele. Toda a gente se familiarizou com ele. Um, todo mundo não vou ler, não, porque todo mundo está a restar-se amigo do, do, do, do, do cochão. Porque les personnes euh, ont, ont gagné une, une, une euh, amitié au petit cochon, euh, qui, qui n'est pas petit, il est grand maintenant. Et les personnes commençaient à aimer ce euh, cochon, qu'il est resté très, très grand, il allait comme, le, comme un chien. Pas facile d'aller à l'encontre d'une tradition. Et parfois certaines traces insolites amusent les puristes. Car Tonino est devenue la mascotte du carnaval. Elle est traitée comme un roi, même si en fait elle est plutôt reine que roi. L'association qui organise le carnaval a alors créé un espace dédié à Tonino et sa copine, qui resteront ici jusqu'à leur mort naturelle. Il ne veut pas le tuer. On sait, euh, on sait, euh, on fait ça, on tue les, mais pas qu'on est comme un, comme un chien, comme un pet on a, euh, on a amitié, alors on ne peut pas faire ça.